Bien le bonjour, alors j'étais venu pêcher et puis du coup j'en ai profité pour réfléchir un peu et je me suis dit qu'il est important de faire une vidéo parce que là faut quand même arrêter de, de dire de la merde. Donc ce vendredi le 27 euh, va y avoir une éclipse de lune et va aussi y avoir l'opposition de Mars. Et ça a donné lieu à tout un tas de conneries. Et je les vois passer un peu trop. Du coup, euh, voilà, c'est un vlog un peu coup de gueule, hein, une fois n'est pas coutume entre deux ciels du mois. Euh, c'est absolument pas écrit, totalement improvisé, donc euh, bah écoutez, j'espère que ça aura du sens. Donc déjà, le premier point qui revient énormément, c'est que pour la première fois depuis 35 000 ans, euh, Mars va être aussi gros que la Lune dans le ciel. Alors, ça n'est jamais arrivé, je sais pas d'où le 35 000 ans sort, et ça n'arrivera jamais. Voilà. Euh, pour info, Mars est approximativement deux fois plus gros que la Lune. Donc, euh, pour qu'elle soit aussi grosse que la Lune dans le ciel, il faudrait qu'elle soit à peu près deux fois plus loin. Ça nous amène à peu près à entre six, euh, ouais, 800 000 km de la Terre. Alors Mars, ça se trouve à 50 millions au plus proche. Petite marge d'erreur. Donc ça n'arrivera jamais, et le jour où ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme cataclysme dans le système solaire qui a démonté à peu près toutes les orbites, et euh, on aura autre chose à se soucier que de regarder Mars dans le ciel. Voilà. Par contre les gens ont peut-être confondu euh, la conjonction de Mars qui est la plus proche depuis une quinzaine d'années, euh, donc effectivement Mars va être un gros point bien brillant dans le ciel, un gros point rouge bien brillant dans le ciel, bien visible, d'ailleurs vous avez du bol parce que ben, moi il fait jour donc je vais pas la voir. Euh, profitez-en pour la regarder, c'est le moment de sortir les télescopes si vous en avez un. Euh, donc je pense qu'il y a eu une confusion peut-être. D'ailleurs c'était, euh, je crois que c'est né en 2003 cette histoire de Mars aussi gros que la Lune, lorsque la conjonction était là aussi très proche. D'ailleurs c'est la plus proche depuis 2003 cette année. Mais des conjonctions de Mars en fait, euh, bah il y en a à peu près tous les deux ans. Hein. Et euh, c'est vrai que les orbites de Mars et de la Terre n'étant pas tout à fait des, des, des cercles, c'est en légèrement elliptique. Bah, de temps en temps c'est un peu plus proche, de temps en temps c'est un petit peu plus loin. Et sur un cycle, bah je j'ai pas vérifié, mais effectivement je pense qu'un cycle d'une quinzaine d'années, 16 ans à peu près, euh, ça doit doit tomber qu'il y a des, euh, des conjonctions particulièrement proches et particulièrement intéressantes à regarder. Donc effectivement, Mars sera exceptionnellement brillante et grosse dans le ciel, mais ça n'empêche que ça restera à nu un gros point brillant. Euh, si vous n'avez pas d'instrument, vous verrez rien de plus qu'un gros point brillant. Mais si vous avez un instrument, c'est le moment où jamais de la regarder. Et à l'ONU, c'est quand même toujours joli d'avoir ce gros point bien brillant dans le ciel. Ensuite, euh, j'ai vu passer plusieurs fois des personnes qui disaient « Ah, oh, l'éclipse de lune, euh, ça risque d'être dangereux, euh, je ne vais pas le montrer à mes enfants. » Alors, je peux comprendre, il y a une confusion avec l'éclipse de soleil. L'éclipse de soleil, ça peut être dangereux, effectivement. Enfin, c'est dangereux si on le regarde sans protection. Et effectivement, euh, il faut faire gaffe et je peux comprendre qu'on ne veuille pas le montrer aux enfants. La lune, elle n'est pas dangereuse à la base et il n'y a aucune raison qu'elle le soit quand elle est éclipsée. Donc, euh, bah profitez-en hein. Euh, c'est plutôt un joli événement, donc, euh, autant en profiter. Et pour finir, c'est un hasard complet du calendrier, mais effectivement, l'éclipse de lune arrive en même temps que l'opposition de Mars. Et, et qui dit éclipse de lune, dit lune de sang. Et ça a fait naître pas mal de théories hippies, complètement stupides, comme quoi, lune de sang, point rouge de Mars, Mars, rouge, sens, pff, voilà. Théorie de l'apocalypse et conneries du genre. Donc, euh, Bon, C'est une théorie du fin du monde aussi stupide qu'une autre, hein. il n'y a aucune raison que, que le monde se termine vendredi soir, mais manifestement certains y croient, donc bah, autant les laisser croire. Et bah, à la limite, euh, voilà. Si vous revoyez passer l'info, comme quoi Mars va être aussi grosse que la Lune, bah, vous pourrez partager cette vidéo. Si vous voyez des complotistes de fin du monde, enfin des illuminés de fin du monde, Pareil, envoyez-leur cette vidéo et profitez bien de cette, de cette opposition et de l'éclipse de lune. Sur ce, bah, je vous laisse profiter un peu du paysage. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.